Un fait divers, un fait divers que moi j'ai, que je traîne dans un coin de ma tête depuis 40 ans en fait et il se trouve que le hasard a fait que j'ai eu des informations sur ce fait divers après avoir terminé le dossier M. et du coup je me suis lancé dans cette enquête. Donc ce fait divers c'est une femme qui avait été une ancienne mannequin de chez Jacques Fadde dans les années 50. Euh, S'est laissé mourir de faim en 1985, pendant 45 jours avant de mourir. Et on a retrouvé son cadavre dix mois plus tard, dans son appartement, complètement momifié. Et surtout, et qui est le détail qui, moi, en tant qu'écrivain, m'a alerté euh, quand j'ai entendu la première fois ce fait divers, c'est qu'elle a écrit un journal, le journal de son agonie. Pendant 45 jours, elle notait dans un cahier d'écoliers ses euh, sensations, alors, mais c'est très lapidaire. Et moi, je me souviens que lorsque j'ai entendu ce fait divers en 85 dans cette émission de radio, il euh, y avait une phrase qui m'avait euh, percuté, j'ai envie de dire, c'était « Mardi, la langue comme un escargot ». Et je me suis dit, là, il y a une espèce de poésie euh, dans un contexte absolument épouvantable, mais du coup, le journal interrogeait, me semblait-il, euh, la littérature, c'est quoi écrire, c'est quoi la vie qui écrit la vie, la mort, etc. Et donc je me suis mis euh, sur les traces de, de ce journal une fois que j'avais les informations sur, sur qui était cette femme. En fait, c'est lorsque j'ai découvert, grâce à quelqu'un qui travaillait à l'INA par le plus grand des hasards, et qui a, les, qui a retrouvé l'émission de radio, parce que moi je ne savais rien, euh, je n'avais ni comment elle s'appelait, je n'avais aucun élément, etc. Donc c'est ce camarade de l'INA, enfin ce type de l'INA, qui a retrouvé... Les émissions de radio, à partir de là... Donc c'était un écrivain, en fait, qui avait écrit un tout petit livre sur ce fait divers, Un livre euh, émouvant, euh, où, il, où il racontait un peu ce petit livre. Donc je me suis procuré le livre. Dans le livre, il, y avait, il citait un certain nombre de journaux. C'est-à-dire que ce fait divers a, en fin août 1985, fait la une de, du JDD, euh, du Parisien libéré, Libération en a fait une page. et le RTL en a parlé, donc elle a eu sa journée, ce fait divers a eu sa journée, comme euh, énormément de faits divers ont, ont leur journée, et puis euh, dès le lendemain, on était passé à autre chose. Voilà, donc il y avait quand même quelques articles, mais c'est tout, les articles étaient à chaud, et puis un reportage des de Paris Match aussi, un peu plus tard. Et donc l'enquête, ça a été, en fait, une fois que je connaissais son nom, Marcel Pichon, que je savais la date de sa mort, le lieu de sa mort, en fait, je me suis plongé dans les archives, et j'ai découvert que les archives... C'est un continent absolument fabuleux, mais accessible à tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur les archives de Paris, taper euh, 25 août 1985, Paris 18e, acte de décès, et vous retrouvez l'acte de décès de Marcel Pichon. Et l'acte de décès vous donne son acte de naissance. C'est-à-dire qu'on dit elle est née à tel, tel moment, 3 février 1921, à Paris 15e. OK, alors à ce moment-là, vous avez l'acte de naissance. L'acte de naissance vous donne les parents. Et puis vous regardez les témoins aussi. Et puis, il y a des notes marginales, a été marié, a, été, a divorcé. Donc, à partir de là, il y a déjà tout un pan de l'enquête qui peut se faire uniquement à partir des archives. Et bien sûr, il faut fouiller, il faut, il faut se démener, passer un temps fou, mais, mais c'est fascinant. C'est-à-dire que vous pouvez remonter toute la chaîne. Moi, je suis remonté sur quatre générations. Je sais que ses arrière-grands-parents étaient journaliers dans le Babéry, par exemple. Du coup... C'était quoi être journalier dans le Babéry euh, en 1850 Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là Quelle était la mémoire collective et régionale dont elle était porteuse À son insu ou pas enfin, Est-ce que ça s'était transmis de génération en génération Mais de toute façon, elle venait de là. Donc il y avait cette piste-là. Après, vous avez, dans les archives, on indique coiffeur. Son père était coiffeur. C'est quoi être coiffeur dans les années 20-30 Vous avez les livres à militaires. Donc il y a tout un, un champ comme ça d'investigation. Euh, qui est un, une investigation des archives et de tout ce qu'on peut exploiter dans les archives. Et puis, il y a autre chose qui est, elle s'est suicidée, donc elle s'est laissée mourir de faim, rue Championnet. Et bah, donc, moi, j'ai inventé un personnage qui, qui est le détective euh, Bimore avec son assistante, on va aller rue Championnet. 40 ans plus tard, est-ce qu'il reste des traces On est allé voir l'appartement. Qui habite l'appartement Dring, bonjour, excusez-moi, mais il y a 40 ans, une femme... Les... Enfin, il y avait, ça posait plein de questions, donc... Il, voilà, on est allé voir ça, euh, retrouver la tombe de Marcel Pichon, moi j'ai fait tous les cimetières de, de, autour de Paris, euh, voilà, avant de, de le trouver, etc. Et puis il y a aussi des choses qui ne se font généralement pas dans les, dans les polars, ou dans les, voilà, c'est on est allé voir magnétiseur pour savoir est-ce qu'avec un pendule, il pouvait nous dire est-ce que le, le, le, le, le journal d'agonie existait encore ou pas on est allé voir un morpho-psychologue sur les actes d'essai de, et qu'il y a une page du journal d'agonie qui, qui est parue dans, dans le Paris, Paris Match. Du coup, j'avais des, des, son écriture, donc j'ai demandé un graphologue aussi. J'ai fait son thème astral par Elisabeth Tessier. Enfin voilà, donc euh, toutes les ressources d'investigation, elles ont été mobilisées pour essayer de cerner, euh, nourrir en tous les cas... Euh, euh, le but étant peut-être pas tant d'élucider le mystère de cette femme que de que d'éclaircir les termes de sa noirceur.